Ce, ce dossier-là, cette audition-là, avait pour effet de débattre d'un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile de l'État national du Québec sur euh, la quasi-constitutionnalité de la Cour du Québec, qui est complètement anticonstitutionnelle, et euh, sur la quasi-constitutionnalité de l'Assemblée nationale du Québec, qui est quasi-constitutionnelle aussi, qui est inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle, <coughs> en violation des articles 92.1, 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Après mes recherches, je peux confirmer, hors de tout doute, raisonnable avec prépondérance de la preuve, que le Québec, ce n'est pas une province. Euh, il y a une constitution au Québec, c'est la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Donc, cette loi-là désigne l'État national du Québec, le Parlement de l'État national du Québec, la Constitution de l'État national du Québec, sur laquelle les élus du Québec prêtent serment pour devenir députés à l'Assemblée nationale de l'État national du Québec, cette loi-là désigne aussi les tribunaux judiciaires de l'État national du Québec jusqu'à la Cour d'appel de l'État national du Québec, y inclut la Cour supérieure de l'État national du Québec, qui est cette cour devant qui euh, euh, devant le juge Gaëtan Dumas, le 28 janvier, euh, c'est cette cour-là qui était tout simplement responsable du dossier en question. Donc, je vais vous faire entendre une partie. Ils ont coupé. Euh, carrément, volontairement, le plus important de la discussion. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près cinq minutes. L'audition de la cour, je me suis présenté et puis il s'est moqué de moi, il a été abject, le juge Gaëtan Dumas, à mon endroit. Donc, je vais vous faire entendre ça et ensuite de ça, je vais vous donner l'explication. Euh, J'arrêterai rendu là, puis je pourrais donner quand même l'explication rendue là. Donc, que je commence comme ceci. Euh... Donc, euh, on va l'avancer un petit peu. Voilà. Commandé, vous. Écoutez bien ce qui se passe là. Guy Fontaine, Guy Fontaine pour la couronne fédérale. Marie-Laure pardon. pour euh, la communauté C'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Je suis représentant pour Jacques Normandin. Euh, regardez donc. La salle est je n'ai pas de temps à perdre, les liaiseries, c'est pas la place. J'ai lu, lu vos procédures là, et euh, vous prenez la place de d'autres personnes. Alors, quel est votre nom, monsieur? Euh, écoutez, euh, moi je vous demanderai quel est votre nom? Non, je... écoutez, je vous demanderais de vous récuser. Vous étiez dans le dossier Jean-Marie-Joseph-Arthur-Normandin avec la juge Beauchaine. Dans le dossier 460-36-000-240-095, vous n'avez pas tenu compte, vous avez désavoué le jugement du juge Godbout. Dans le, dossi dans le dossier 200 028 373 041 je ne ris pas, c'est qu'on rit de moi. Monsieur... Écoutez, vous n'avez pas de juridiction pour... La... Je vous demanderai respectueusement de vous récuser, c'est tout, dans ce dossier-là. Pas dans les autres, mais dans ce dossier-là. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne veux pas qu'on rie de moi. J'ai fait un mois de prison le 12 décembre dernier. La juge Beauchesne avait reçu le fameux dossier dans lequel vous avez jugé Jean-Marc Normandin, pour Jean-Marc Normandin, pour Jean-Marc vos Normandin. Et ça, c'est la personne raisonnable par rapport au sujet de droit. Vous vous moquez de ça et moi, je voulais en débattre avant de m'identifier. Je vous demande simplement de vous récuser. C'est tout, dans le je dossier. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, de la famille Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin dans le dossier 200-22-028-373-041. C'est mon identité. Seuls des avocats peuvent représenter d'autres personnes. Je vous remercie, c'est ça que je veux. Vous ne pouvez pas représenter le genre tenant. À... Voyez-vous, là, ce qui arrive, là, on va arrêter ça tout de suite, là. Ce qui arrive dans ce dossier-là, le juge dit « je ne peux pas représenter », mais après ça, il y avait d'autres choses. C'est là que j'ai expliqué au juge qu'il désavouait qu'il déconsidérait le jugement du juge Godbout, il déconsidérait la Cour du Québec, il déconsidérait le dossier 200-22-028-373-041, donc, son attitude a fait qu'il a déconsidéré complètement la Cour du Québec il se moque de la Cour du Québec. J'aurais aimé écouter justement mes commentaires, mes propos, que ces propos-là que je viens de vous dire, que je viens de vous révéler, qui seraient censés être contenus dans l'enregistrement et qui sont pas là, ces propos-là ne sont pas là. Ils l'ont effacé parce que le juge lui-même ne voulait pas être, euh, être confronté au fait qu'il viole, qu'il déconsidère, qu'il désavoue le juge Godbout dans le dossier, qu'il désavoue le juge Peter Bradley dans le dossier, qu'il désavoue la Cour du Québec et qu'il désavoue la cause 200-22-028-373-041. Vous savez, le juge a rendu jugement en disant « cause rejetée ». Ça, c'était à la fin, ça a duré. Le temps de le dire, hein, cause rejetée, compter le nombre de secondes, ça a été son jugement, il n'y en a pas dit plus. Et une cause rejetée, il ne pouvait pas rejeter la cause. Il pouvait rejeter sans doute... Ma requête, la procédure selon l'article 95 du code de procédure civile, mais il ne pouvait pas rejeter sa, la cause en question. En rejetant la cause, il rejetait tout simplement la, la, la, la, le dossier, euh, l'audition de la cour devant la juge Lynn Samoisette, devant le juge Yves Tardif et devant la juge euh, comment comment s'appelait donc euh, Suzanne euh, euh, Miro. Et euh, donc, automatiquement, c'est certain que euh, le juge, en rejetant la cause, rejetait aussi toute cette discussion, ces discussions provenant euh, des juges en question, Tardif, Miro et euh, juge Samoisette. Donc, écoutez que là, présentement, lui, Gaëtan Dumas, qui est le juge au dossier, euh, s'est moqué carrément de moi, mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est que quand on sait que volontairement ces gens-là ont étudié le droit, ont la, on la pratique du droit comme avocat, et qu'ils trompent la population en coupant des notes sténographiques en vertu de l'article 28-58 du Code civil du Québec de 1991, qui dit que « nul ne peut révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice » il venait par son comportement déconsidérer l'administration de la justice lui-même. Vous passez devant ces juges-là, tout le monde, ceux qui ont de l'argent, qui veulent sauver de l'impôt, ceux qui sont coincés à cause des lois, qui sont com complètement illégales, illégitime, anticonstitutionnel et même déclaré quasi-constitutionnelle par Benoît Pelletier qui a déclaré lui-même quasi constitutionnel la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et c'est la même chose pour la Charte canadienne des droits et libertés qui a été déclarée aussi quasi-constitutionnelle. Et quand c'est quasi-constitutionnel, ce n'est pas constitutionnel. N'oubliez pas une chose... C'est qu'on peut euh, euh, tout simplement essayer de tromper la population euh, en exploitant l'ignorance des gens. Mais vous savez que quand il euh, y a eu le fameux dossier euh, public euh, euh, du mois de novembre 2013, euh, dans lequel le juge... 2013 ou 2014 c'est 2014, c'est ça, dans lequel Stephen Harper voulait tout simplement euh, déclarer nul et non avenu la Constitution du Québec, qui est la loi 20.2. Euh, dans les journaux, on a tout simplement dit que Harper voulait tout simplement invalider la loi 99. On, on qualifie encore, on désigne encore le Québec sous son statut de province de Québec. C'est dans toutes les causes judiciaires, dans toutes les procédures judiciaires devant les tribunaux. Ils n'ont pas le droit de désigner le Québec comme étant euh, une province. Le Québec, c'est l'État national du Québec par sa constitution. Voulez-vous me dire pour quelle raison que les notaires, les juges et les avocats, entre autres, continuent à désigner le, le, le Québec comme étant une province alors que c'est l'État national du Québec? Je vais vous le dire... Le fédéral, en 2006, a adopté un règlement, pas une loi, un règlement, le règlement CRC 391, chapitre 391, qui maintient la désignation de province pour le Québec de façon à ce que le fédéral continue à émettre les prestations d'achat chômage, d'allocation familiale et de fonds de retraite aux Québécoises et aux Québécois canadiens. C'est tout simplement ça. Donc, pour quelle raison ils ont voulu faire la démarche devant euh, la cour supérieure du Québec pour invalider la loi 20.2 qui est la Constitution du Québec sur laquelle les députés de l'Assemblée la, nationale du Québec prêtent euh, serment de respecter pour devenir députés. C'est-à-dire les élus, parce qu'ils ne sont pas députés encore. Pour être députés, ils doivent prêter serment de respecter la Constitution du Québec. C'est à l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale du Québec, qui est la loi chapitre A23.1. Donc, euh, je m'excuse de me répéter, j'ai été victime d'une arnaque judiciaire de l'administration de la justice de la Cour supérieure du Québec par le juge Gaétan Dumas le 28 janvier 2015. Ils ont coupé tout simplement une partie importante de mes propos lors de l'audition de la Cour. Et je n'ai pas encore le jugement écrit du juge euh, Gaétan Dumas dans lequel il doit motiver... Il doit motiver carrément pour quelle raison il a rejeté la cause. En rejetant la cause, n'oubliez pas qu'il a rejeté tous les, les propos et toute l'activité sur ce dossier-là, sur cette cause judiciaire-là, qui est la cause numéro 460-36-000240-143. Donc, merci tout le monde, et euh, il faut que cette révélation-là, aujourd'hui, soit rendue publique. Je vous remercie.